Et hey, salut à tous les amis, salut Mister Momo Salut tout le monde, salut Nico Comment tu vas Momo ça va et toi Bon nickel, tranquille un oh, beau rayon cool. de soleil là dans le nord là, donc ça va, il fait un peu frais. Ça existe mais bon. le soleil ouais. dans le nord Ouais, ouais, ouais. t'imagines, on a même pas eu d'hiver, même pas. Et eh, cette année. Eh ben dis donc. Eh ouais. Ah bah à part ça, comment tu vas toi Bah bon, tranquillement, écoute. Hein. Bon bah on est parti, 7 opus si je me trompe pas de Kenny Lynch oui. 2. Et euh. Bon. Là on va essayer de fermer un peu nos grandes gamelles pendant les passages oh, d'intro. Hein. Fais pas chier. Ouais, fais pas chier, <rire> ça. Le deal est dans une heure. Pas question que je le rate. Ça ira. On Parce que, si je me rappelle bien, dans le dans précédent opus, op op on a est fini plutôt à poil. Fini. Plutôt à poil et bien taillé à, à là. Voilà. <coughs> Donc voilà, moi je suis à chargement 100%. Moi je sur une touche pour passer. Bon, attente deux joueurs. Ouais, mais moi le problème c'est qu'il et ça à 99 et je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est bon, dans le on a un cent de joueurs. On y est, les amis. C'est parti. Allez. Ça va, tu tiens le coup. Oh, la gueule. Oh la gueule. Ouais. Je veux juste ah, qu'on en, en finisse le plus vite possible. Ils ont piqué où leur fringue Je sais pas, mais c'est. Lynch, Je suis content de vous voir. Rien vous faire des poignants Ouais. Tous les deux, ouais. de... quoi? Enfin ta gueule! À cause de vous, j'ai tout perdu, trop du cul! J'aurais pu, j'aurais pu. Mais pourquoi je m'emmerde à vous expliquer? Quand c'est pas en Vous avez une idée de ce que j'ai en ces derniers jours? Non! Vous êtes bien trop con pour ça! A mmh. <rire> cause de vous, j'ai plus pas, rien, bande de brèles que vous êtes! Ah, c'est moi. J'ai réglé mes comptes avec Jean chi c'est un riche! T'as perdu ta boule, c'est tout! Eh! Hey T'as rien arrivé du tout! C'est merde! <rire> pas Balancez-les aux ordures quand vous serez fini What? Hein? Pourquoi ils sont tous pas gentils avec vous? Ah, je sais pas. <rire> bon, attends, ça va en tout cas, il y a des bouteilles, mec! Merde! A couvert! tire! Je oh, okay. la foule, Allez, C'est toi qui trucs près de nous ou Euh là oui. C est, c est, c est, c est, ouais ouais je pense. Bon j'essaye vraiment de de faire du, du shoot précis parce que je, je sais pas si on a beaucoup de balles ou pas. Oui, et, et le temps qu'on puisse avancer. Allez allez allez, ah, rentrer vos têtes. Moi je prends mon temps là, toi j'ai pas envie de me rater. Ouais voilà, moi aussi. Voilà, encore moins un. Ah, non, allez, moins un encore. Allez, on va me toucher. Oh merde, ils ont fait péter le.. On était associés. Mort, ah ça y es est génial. Oh euh... putain, le recul! Tu t'en tireras pas comme ça, C'est bon. Même en burst, ce truc, effectivement, ça vise le ciel. Hein. Ah ouais, ouais, il gagne ses reculs, mais il laisse tomber quoi. Bon, il est mort. À gauche, il reste un. Ah ouais, ouais, ouais. deux même. Oh ouais je suis en face il me fait mal depuis tout à l'heure Attends je vais essayer de contourner On va faire le fifou oui oh, pense Lui il est mort Euh... Arrives, ça arrive, putain ça se rapproche de nous là C'est proche euh... Allez hop, encore un Bien. Hop il est mort Bien. Juste derrière moi tu vois les cadavres Non, non, trou nous deux, là. Non, non, mais là où t'étais Il était entre nous deux. Alors, merde putain moi ces enfoirés Ah, il y en a 3-4 en haut, là, qui s'arrivent. Merde. Ils mais... partent. Ah, bah, il me décale à droite aussi. Merde Ah, ils descendent les escaliers ouais. à droite. Nix Il est en train de se faire la malle euh, Un vieilliste, un connard Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On pourra même pas identifier ton cadavre, Lazer c'est toi qui disais qu'il fallait qu'on le bute euh, j'ai une de balle. Attends il y a une putain mais lui il s'est fait arrêter Il a décalé, il a montré sa tête en fait il s'est pris une tête Mais putain mais hey, ils, ils prennent pas d'organes les mecs hein. si, ouais. dans la tête au fait. sauf qu'au flingue j'ai plus de mine alors je change d'arme là de loin ça, ça vise que dalle les petits zaka là ouais ah, ouais. ah j'ai plus de balle de flingue change le t'as... moi j'ai trouve que c'est bon ok ouais, là ça me plait les gens qui ici Il est mort euh, en haut. C'est bon Il <rire> ouais, ouais je suis en haut, je suis en train de. J'ai changé d'arme et j'ai fait le plein. Non, et je trouvais plus okay. de mine pour la mienne. Euh, pas à il fait, où? fait ça. J'ai suis, suis nous a vendu T'inquiète pas On va ah, lui faire payer. Euh... Ouais, <coughs> ah, attends. Hey, je lui ai Ah oui. oui. C'est Momo qui avait dit qu'il fallait. Euh, C'est quand qu'on le but celui-là Bah, tu vas avoir ta réponse, moi. J'espère, que toi Et Il y pour le jeu de ça. Peu, pas... Attends ça. J'aime trop au roi de Ouais, comme ça. Lazar chhh, Lynch. Ta gueule. <rire> un peu ça, je pense. Euh, tous les ouvriers sont morts ici mec. T'es avec moi Ouais. Ok. Mais. T'es de là et du coup. Les salauds oui. oh, ça, bah, ça j'ai fait les bidons. Ah, les non mais j'ai envie mini les un avant les bidons mec. Oh bien Mais tiré A le... deux, entre péter le panneau deux. en bois et le tuer le mec Ouais, moi sur mon écran, je, je me suis vu péter le panneau pendant que toi tu le tirais dessus. bah moi c'est l'inverse. Ah. Bon bon bah on va dire qu'on l'a tué ensemble. Ouais, <rire> ouais, enfin, ouais. Ah ouais a... Mec, fais gaffe, il y a des bonbonnes Oh non qu'est-ce qu que tu fait, as fait <rire> ça Bah si tu... <rire> La prochaine fois, je te le Moi promis. deux. Trois, trois. Oh putain! <rire> Ça va, je t'ai couvert, quoi. Ok, quand on aura ouais. mis la main dessus, ah, fait je veux que tu me le laisses. Ouais. Kane, j'ai besoin d'aide! T'as la chance, mec. <rire> Donne-moi un coup de main! Putain, j'ai plus de trucs là. Oh! Ouvrez. Putain! Quand j'appuie dessus, ça me. Oh, bon. Quand j'appuie sur le bouton E, en fait, ça me. Ça me virait l'affichage du truc. D'accord. Je me euh, proposais de le changer d'arme. Parce que ça m'intéressait euh, pas. Oh! Ouais. voilà! Oh, Allez! Faut pas qu'il s'échappe! vas oh que ça pue mais de toute façon ça a jamais senti bon dans ce truc Merde Recule Merde, Merde, Merde de la queue Mais prenez-vous prenez Mais il est mort quand même T'es là Ah je suis juste derrière toi mec oh, cinématique. Ah cinématique Petite raclure ah, de chien ah, Comment on se retrouve ah. Non, on non, non, mais, mais je... en on est entre gens du monde. Ouais, on, on est entre gens parler, du merde. monde, ouais. C'est plus nous, les gros cons, ah, en fait, hein. Parler. Écoute. Ça va, Nicolas de Enfin, je suis plutôt... J'avais pas le choix. Eh <rire> bah, ben, moi aussi. Ah, c'est toi c'est toi, toi qui a Ouais. Tu, tu, tu, tu aurais fait la même chose Écoute. Je, je dirais à... À ah. Vous êtes mort. Vous pouvez quitter le pays. <rire> Tranquille. Attends, laisse-le parler j'ai un avion Bordel de merde Qu'est-ce que Qui c'est qui nous l'a buté Je sais pas, il a pris une balle le mec. Ah, un sniper Chier Chancier est ici the... Il s'est servi de laser pour nous trouver Nous ah, s'assions d'un putain de piège à la cour bon Faut se tirer Et le poignant, tu t'en fous Fais voilà. se t'es foutu j'ai même pas entendu tirer On peut pas le battre Attention, un... si on veut survivre bah, Tu m'attuveras dans ma vue, euh, il s'est relevé la caisse et je l'ai tué. Des armes cool. Je pense que tu peux récupérer une dessus. En non, non, je moi j'ai mes... J'ai deux calaches quoi, <rire> ça va. Moi j'ai ce fusil d'assaut là et une calache. J'ai presque 300 balles avec mes deux armes, donc on euh, peut ça On plus va faire demi tour. J'y comptais pas Allez, on fonce ouais. Moins deux, à gauche. Il en reste encore un pour moi. Ah bien joué Momo là. Oh putain. Moi bah, pour... quand je tire c'est pas pour rien. Ah il se il se relève, il est mort, Arrête, il est mort. Les mecs à droite, tu peux le voir ou pas Il est à droite ou le passerelle. Attends. Il est là. Je sais pas si il Ouais ici. je pense que je l'ai.. Ouais. y Ah putain ils ont des. ces fusils d'assaut mec Ouais ah non moi j'ai mis des calaches Ah mais oui, ah d'accord plus oui, oui Non mais ça c'est un pompe C'est un pompe ça mec fusil à Le gros machin c'est un, un fusil à pompe automatique D'accord Comme un Dao 12 quoi c'est ça Ouais non c'est plus un du 16-12 mm -hmm. Mais Dao faut tirer pour... faire. Enfin, attends attends attends Moins un Allez. Ai pris des balles mettre pourquoi tu fais ça Lynch est ce qui sort Dans l'angle à gauche ouais, On avance Ouvre-moi Il y en a d'autres Merde J'ai pas peur de vous pas pas à avoir oh, de ah. J'ai pas de d'accord, J'ai plus de balle à la première. T'as vu ça ou pas les. Et eh bah ben, je me suis redressé euh... What à... Derrière nous Derrière nous, derrière nous, derrière nous Momo. Et je l'ai eu je crois. Et t'es où C'est bon, je t'ai Oui oui, non mais je suis à terre, ferme enfin, de me projeter quoi. Je suis, je suis pas. Je suis pas en... J'étais pas au bord du DC mais. D'accord, ah, se le coup je là, là. Gruve et aïe, en fait, là, il est mort. Il bon, faut que je recharge en mine. Allez. Ah ils ont pas de mine, Je vais devoir prendre un de leurs flingues. Le dernier. Pour un instant C'est le truc. Ah mais si t'as le nez, il va des bon. Bon, c'est pas en c'est pas là en fait qu'il faut aller Non mais j'étais chercher des mines Oups mais... Oh ça me tire Oups. Oui. En bas, en bas en face. Ah ouais. Merde. je suis en train de me prendre gras. T'as l'air fusée à la pompe automatique, normal. Ah ouais Ah oui. En bas tu eu, je Attends j'en ai eu un mais pas le deuxième. Il est sur les escaliers. On va par où il est mort On Toi qui fais, tu tes ces mecs. Ouais. est ce que j'ai pas oh compris Merde Kane, en plein dos ouais, On les bute Mais faut pas se barrer de là. Oh. Attends, je vois ton Nikon, je vais essayer de te rejoindre. Ouais, je suis remonté. Kane, hein. je monte Ah merde Ah oh, putain, il y en a plein en bas. Il y a du Comme Ça. À quel endroit là... Là je Regarde, essayé de repérer mon Nikon. Il est mort. de tout le monde. Moi qui tu tu. Et monde, romante, tu romante, euh... Merde, non, il y en a encore deux. Il y a encore deux romante, te... reste pas en bas. Il est mort. <rire> oh, puis il reste en bas. <rire> <rire> ouais, je voulais voir s'il y avait pas un endroit où Attends, j'arrive. En fait, non, il a rien. Non, t'as raison. Il a rien du sens. Par contre, je vais es essayer en de recharger en fait. Non, oh, t'es passé, Ouais, non, mais c'est ça, il doit, falloir, il doit falloir passer par là pour te passer. On peut pas continuer à avancer là-dedans Oups Oh putain, il y a des commandos, mec Hey Y'en a plus qu'un derrière les tolons. Ouais, je Rien n'arrête Rien n'arrête les types comme sans ouais. Ah bah non il est mort. Mais on peut l'affronter. Ah, on n'a pas fini de l'autre. Attends, il quoi ça euh, Au boulot. <rire> oh mec Ça a l'air de tellement de déboîter. <rire> bon alors. Mais t'as pas vu ce que euh... c'est Non. Ça tire au coup par coup mec et ça se doit faire sacrément mal. Ah mais il y, y a la même chose à la lunette, je crois. C'est pas les mêmes munitions. T'es pas par là Tu vois pas les, les snipers là Ici. Moi j'ai la même chose mais sans, sans viseur en fait. Sans lunettes. Ah je vais le changer par rapport au pré. Ah ouais non mais il est, est sans lunettes le truc, merde Non mais il y en a deux t as, t as, Tu vois, t'as un dessin avec et l'autre... Attends, attends, attends, attends. Voilà. Je suis un type Et du coup, il y a un truc avec le tueur. Il un la merde. Vise à tête avec ce truc là. Ouais mais je peux passer ou tu <rire> wa oh, putain mec, je suis mort. En train de crever Bon allez, désolé c'est ma faute en fait. <rire> mais moi je t'ai pas tué tout à l'heure, c'est pas juste Ouais mais bon voilà quoi hein. c'était juste pour le. Merde En avant Sur le balcon Ah merde Bah je voulais me planquer parce que tu. Es, mais non mais faut pas avancer comme un débile Nico Je me fais buter dès que je veux m'en de toi Eh hey, c'est pas oh. ça c'est que. Où veux-tu te planquer à moins qu'il y a l'un Tu sors que là, regarde, qui... tu, tu fais comme je faisais, t'attends là, tu prends ton truc, tu mets des têtes gentiment, tu vois, y'a un mec là-bas. Ça tu... qui relève la tête, tu la mets une. Un Momo, il fait le ménage. Fais péter les bouteilles de gaz tout de suite, à moi. Non, mais ça va peut peut-être leur balancer sur les gars, je fais. Je recharge. Oh, ta Momo. On regarde le Momo sans prendre plein avec lui. tu vois. Allez, vas-y, y'a un mec qui vient te chercher C'est pour toi, putain. Merde, on -les bon. par le haut! Ouais, mais moi je m'en fous, Il se replie Non, il se replie pas T'es prêt Ouais! On y va <rire> le t'inquiète ça, mon bon Mais euh, t'es où là du coup Il est derrière toi Non, mais c'est pas très bien. Mais... Attends, merde, non, la cache. Il est mis quelque part ou pas Je sais pas. Euh. Vous allez où en fait Je sais pas. Je monter. Certainement, il y a un escalier ici. Prends la bouteille de gaz. Non, d'acétylène. Oh merde en bas En T'es où mec Attends, je suis chemin en bas, je suis tombé. Je vais tombé. Je dans la merde. Allez, sort ta tête! Oh, derrière la tête de oh, Non, je les vois tellement C'était fait par Je peux pas les toucher de loin! Oh, putain, il y a du monde en bas, mec! Il en arrive d'autres de derrière les conteneurs! Il les toucher de loin. Non. Faut qu'on les contourne! Merde! Il Dirige-toi vers les conteneurs! Il doit y avoir je une, une vers issue vers les derrière! Continue à raser les murs! Là où je suis. Ah ouais Bah depuis tout à l'heure j'en tue donc... Mais euh, oui va. je les ai fait sortir c'est vrai, moi tu me voyais prise Nico de leur couverture, enfin, je m'en ai pas en tout cas. Il y en a autre. bon Non, de... <tous> je fais fait péter le gaz là-bas. J'essaie de m'avancer un peu. Oh le monde qui est là-bas là, Je vois ce c'est chiant. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai une arme ai avec cette balle, si tu veux. Je vais peut pour aller Putain, ça nous contourne. Il faut monter à la... vers ta gauche. là. Alors, je suis en train de crever pour l'instant. Pas. Ah ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va. Ah Ouais ouais ouais, c'est en train de faire le tour, j'ai essayé de nettoyer mais. Y'en ah a un qui arrive. Il est mort. Charge Par contre ça, moi ça. Je, je, je, je. je suis assez arrive, C'est bon, c'est bon. Il est mort. Ah oui, il bloque ça va derrière. Là, je suis mort. encore, mais ça va pas tarder. Oh, non. Mais arrête de prends des couverts de merde Vas-y doucement Je pas que je tiendrai encore longtemps J ah, On y est presque C'est où, là Tu suis re revenu un peu en arrière, il y en a un là-bas. Ah, il... je l'ai pas mal touché. Non, on monter. Je vais m'en encore des hits. Attends, il y a encore du monde à l'arrière, mec. Je tombe putain. J'ai plus de mine. Bravo. Arrête, pro, tu fais péter les trucs Faut pas qu'il les fasse péter sur les Mais tu les prends et tu leur jettes la queue Nico. Je m'en occupe. Je vais tout le monde péter Je vais tout le monde péter Je vais tout le monde péter Je vais, vais, vais ah. ah. ah, tout le va La sœur a parlé d'un avion, non on dégage ici. Peu importe comment. En foutant le bordel en pleine ville, bien sûr. Bon, mais il y a une porte ici. Allez. Oui, ah. oui On a fini Mais <rire> comment c'était la merde Ouais. Ah. Mais voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu Ben bah, nous, en tout cas, on va profiter d'avoir un peu de temps et on va enchaîner euh, ah, ah, quelques sûr. niveaux d'affilée. Ah, bah, Donc, euh... On bah, bah, va vu... Vu... On va vous dire euh, à la semaine prochaine les amis. Bah ben ouais ouais, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Euh... Ouais. Fail surtout, je pense. Mais... <rire> <rire> bon. Allez. Ciao. Allez. ciao. ciao.